Aujourd'hui, les amis, j'ai vécu une sacrée journée spéciale. Une journée qui m'a coûté cher, hein, je vous le dis. Il y a des jours comme ça où ton portefeuille prend un coup. Effectivement, en plein live, ma souris a décidé de me lâcher. Ah merde. Ah mais Non mais mon fil de... Ma souris... Ah, ma souris Elle est buggée, regardez. Je peux plus... Qu'est-ce qu'elle a Ma souris a décidé de me lâcher, d'accord, je ne sais pas pourquoi. Et en tant que streamer qui travaille de manière euh, évidemment très éminente sur le PC, une souris qui ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui me casse les couilles. Donc j'ai dû foncer au supermarché le plus proche, voyez-vous, pour racheter une souris. J'ai de la chance, j'ai trouvé la même. Sauf que je l'ai payée 30 euros plus cher par rapport au prix du marché. J'arrive à la caisse, elle a un antivol dessus, et la dame l'enlève, passe le reste de mes articles, parce que tu connais, on va au supermarché, on peut pas acheter qu'une souris, hein, ça a pris des cochonneries, deux, trois petits trucs, du pq bref classique et là elle me tend la machine à cartes et je vois c'est marqué dessus 20 euros donc là je me dis attends il y a petit euh, voilà il y a couille sous roche quoi parce que le truc est faire la souris est à 90 balles dans leur marché hein. et donc je me dis attends est ce que à tout hasard elle n'aurait pas mis que la souris dans euh, le sac plastique et genre elle ne l'aurait pas biffé et c'est ce qui s'est passé et je me suis retrouvé sur un cas de conscience le genre de cas de conscience où tu as décidé comme ça tu vois en 8 secondes comme devant la cage vide tu vois genre tu as peu de temps pour réfléchir soit je continue mon karma positif de ces derniers Semaine où tout va bien pour moi, hein, Dieu merci et merci à vous également. Soit on économise 90 balles, pas vu, pas pris, et on remplace une souris gratuitement. Et c'est pas que sur YouTube, je lui ai dit et j'ai repayé 90 balles, mais j'avoue que pour le coup, c'est un grand-mère, ça va. Tu vois, je peux pas mentir, je peux pas faire le singe, je peux pas. Et eh, je suis pas l'abbé Pierre, frère, je peux pas être là, ouais, non, non, moi naturellement, je lui ai directement dit, je me suis posé la question, et puis je me suis dit, je vais pas mettre une pauvre employée de supermarché dans la, dans la sauce, ou même, c'est même pas juste question d'aller dans la sauce, je vais pas voler, donc même. Vous, si un jour ça vous arrive Faites comme Zach, ok <rire> Bon, vous allez bien, je suis pas là pour comme disons à Zach, t'es trop un bon gars, on s'en bat les couilles de ça, c'était juste une anecdote histoire de raconter ma vie. On est aujourd'hui sur Black Ops Cold War, d'accord, 28ème vidéo de ce mois-ci, si je ne dis pas de bêtises, et vous le voyez au titre, aujourd'hui j'ai décidé de faire dans l'exotique. Et dans l'exotisme, Mais non, nous allons pas danser avec un petit truc à fleurs, là comme ça, autour de la taille, et boire des ponches coco, on va laisser ça à Francky Vincent. Nous, aujourd'hui, nous allons jouer avec des arbres qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et par Paradoxalement, pour introduire cette petite série, hein, peut-être j'en ferai une deuxième ou une troisième, j'en sais rien, on verra, j'ai décidé de jouer avec une arme qui n'est pas si rare en réalité mais que j'ai bien aimé et qui sort du triptyque de ce qu'on voit habituellement sur gameplay Black Ops Cold War. Donc maintenant que j'ai introduit ceci, je vais même pas vous la présenter parce que vous vous en battez les couilles, donc je vais vous dire, allez in-game, c'est parti Et donc cette arme exotique c'est bien évidemment la Bullfrog, alors c'est pour ça que j'ai dit que j'étais un peu un escroc parce que c'est pas vraiment une arme exotique, d'accord C'est juste que moi dans les games que je fais, etc, je trouve qu'elle est assez sous-utilisée surtout par rapport à la KU et la MP5 et, et, et cette arme et malgré tout, voilà, un réel plaisir Attention. Voilà, le petit trip. Cette arme est un réel plaisir, d'accord? Surtout parce qu'elle a un gros chargeur, un gros chargeur de 50 balles. Donc, elle fait moins de dégâts, tu vois, mais elle est quand même vénère. Et ça me fait vraiment plaisir de jouer à ces heures-là. Là, là, chez moi, il est 23 heures. Enfin, non, quasi minuit. Donc, 23 h en France. Tu sais, le genre d'heure où l'OM a déjà perdu en LDC. Et ça, c'est vraiment très, très cool, tu vois. Ah, non, ça va, je rigole, je rigole. Je le connais. Ah, le retour de van facile. Eh, Lyon, il joue quand même. Oui, c'est bon, on a pué la merde l'année dernière. Mais laissez-moi vous vanner au calme. Vous, vous êtes pas retenu quand vous vous êtes pas qualifié pendant 7 ans. De bâtard, non, bon, bref, on rigole, c'est une bonne guerre, rien de méchant. Donc, on est sur Cold War, les gars, ça me fait très très plaisir. Du effectivement, la bullfrog, petite ancêtre de la PP-80. Ok, donc la PP-90, Hop. et ça, tu vois, c'est un kill important que j'ai fait. Hop là, le double. C'est un kill important que j'ai fait pour les spawns. Bon, malheureusement, on est sur des alliés qui sont peut-être pas très très compétitifs que next. <rire> Mais euh, c'était un kill important pour les spawns. Ça, c'est l'ancien joueur compétitif qui part. C'est pas Zach. l'ancien compétitif player qui sommeille en moi. Putain, depuis Black Ops 2, l'autre jour sur mon stream Twitch, il y a un gars qui est venu, il m'a dit ouais, tu connais Black Ops 2 J'étais là, mes cousins, Black Ops 2, ça a été la, la lumière de ma vie. Gros, ça a été le seul jeu sur lequel j'étais bon compétitivement pendant 1000 ans. Et regarde, 7 ans après, je fais des vidéos pour, pour euh, divers partir des ahuris comme toi frère, bien sûr que je connais Evlacombs2 gros, tu crois quoi cousin On a les classiques, on a les bases gros, j'ai l'impression de parler comme un vieux qui te dit ouais, Kenaton, ouais, le vrai rap, ntm, <rire> c'est bon on pas vos cobaladés là <rire> Bon jeu va rien de méchant bien sûr, voilà. on n'allait surtout pas dans le poids, dans le poids bande de tokens Greenside, oh frère voilà voilà voilà, non, oui oui oui allez dedans, allez allez allez c'est bien c'est bien Parce qu'on est en retard là, il faut rattraper ça monsieur Oh là, c'est très chaud là, c'est très très chaud, j'ai failli, eh hey, j'ai eu peur frère, ça c'est ma capacité sur Call of Duty, je sais pas si je suis le seul à faire ça, mais tu sais quand j'ai des duels, des moments où je dois gauche-droite vénère, je bouge, en vrai, je bouge IRL, genre je suis le seul mongol sur Terre qui fait, les mouvements comme ça, t'as l'impression, je joue sur Gran Turismo, gros, c'est terrible. Donc l'avantage, vous voyez, de faire son petit Dark Matter comme je fais, donc de réussir les défis armes en or sur absolument toutes les armes du jeu. C'est que ça permet d'en découvrir d'autres tu vois Et de sortir du carcan arme méta Parce que moi je suis un enculé Mais en plus je suis un enculé qui n'est pas original C'est à dire que moi j'adore Jouer avec les armes puissantes Donc quand il y en a des vraiment vraiment puissantes qui envoient vénère Je ne change pas Enfin c'est pas que je change pas c'est que je joue C'est que je joue majoritairement avec celle-ci tu vois J'en abuse allègrement De toute façon je pense que vous l'avez compris Qu'avec Zach qu on est loin d'être sur du beau jeu de compète hein. Ah voilà, regardez un petit peu le défaut de cette arme. C'est un petit manque de puissance. Donc, on dira qu'elle manque de vitamines. Mais malgré tout, elle est quand même sympathique et ça permet de changer. Moi, c'est ma petite arme préférée. Donc, n'hésitez pas à un moment dans les commentaires, tu vois, si vous voulez que je continue la série ou que à un moment je fasse une vidéo pour changer, à me dire des noms d'armes un petit peu originales comme ça. Ok, je vais. En fait, je vais sortir du point parce que voilà. Regardez, des spawn, voilà. Et lui, il joue avec la M16. Regarde, je parie. La M16. 10 balles. La hog La hogue, ouais, si c'est pas l'une, c'est l'autre, hein, forcément, hein. Ah, oh, c'est comme euh, Ashley et machin Olsen, là, les, les jumelles qu'on a vues dans toutes nos séries gamins, là. Oh, si c'est pas l'une, c'est l'autre. En plus, elles, maintenant, elles ont des gueules de Kraken, mon frère. Bref je suis pas trop bien placé pour parler de gueules de Kraken. <rire> On va dire que myself, je suis pas très beau. Hein. Oh là bah, oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui Bah oui le Hawk player ah tu après à des moments j'ai toujours des mecs dans mes commentaires YouTube, tu sais surtout sur la chaîne replay où je carbure bien niveau gameplay, tu vois. J'ai toujours des mecs qui viennent et qui me font Bah ouais mais toi tu pleins de la Hulk, mais tu joues à MP5, tu joues à, à, aux pompes des fois aussi, non euh, euh, C'est drôle quand même. Et moi je suis là mais en mode mais espèce d'enculé. La vie de ma mère que maintenant je le dis tout de suite là, hein, je l'affirme sans aucun problème d'accord la Hog est 150 milliards ça ça cette horreur là tu vois ça ça ça c'est 50 fois plus toxique que la mp5 et le pompe réuni frère ah oui j'ai dit réuni direct on n'a pas fait dans la demi-mesure hein. boum ah, let's go putain ça c'est gros duel ça ah gros duel aussi ça cousin allez go inside attends on pète ça on encule le monsieur là-bas. Frappe n'a pas le menu, je suis obligé de sortir, c'est ça qui est chiant. Série 4, on est bien. Ok, il y en a un autre là. Série 2, 5. J'ai arrêté de tirer, j'étais trop confiant, mais mon dieu. Go inside, frère. We have to score. Mais je suis avec des fils de pute. 13, 9, mais t'es nul. Le cancer des joueurs Call of Duty. On a eu le point pendant toute la rotation, ils l'ont pas touché en face, on a score 20 points on n'est pas des délégués syndicaux ici, là, il faut y aller gros hein Comme dirait quelqu'un, joue l'objectif ou tire pas frère. Hop, et je sais qu'il y en a un deuxième, il va se voir plus malin, allez viens. Attends, regarde, on sort le pont dégueulasse. Un Black Jésus, hein Oh mais monsieur Bon, continuons fort, mais là je suis vraiment en train de one man army. Vous savez ce que ça veut dire, one man army Oh, mais j'ai climb un gros Mais waouh! Wow. Mais attends, on s'est fait retirer jusqu'ici. Mais on est où là? Regardez! Regardez en à gauche. Wesh! Oh! Les gars! Un peu de coup. il a avancé, frère! Ils peuvent pas nous retirer jusque-là, là! Notre spawn est censé être plus haut. Donc, oui, c'est ce que je disais. L'avantage de ce Dark Matter, c'est que ça te force à te faire des petites armes, tu vois, comme ça. Que tu n'aurais peut-être pas fait en temps normal. Et c'est super sympa de pouvoir. Black Jesus Black Jesus Je sais pas pourquoi je chante, Attends, on va aller dans le point. Je parlais que ça va spawn derrière, voilà j'en étais sûr, regardez, hop, ça conteste. Ouf, j'ai réussi à l'avoir juste avant de mourir malgré tout, j'ai cru que j'avais mangé un turn en mondo vision. Ça allait être la honte, allez tiens, on envoie les streaks. Go inside, go inside Attends, j'ai des mutes, hop, voilà. Allez, go inside, my friend Oh, What you fucking chatting, I just said go inside the hardpoint, my friend. Uh, I go there too. We we win the Shoot game the together. Hope, oh, what are you going to do? Tell me. What a, -a Scottish! I have a big accent. <laughs> C'est un pachy con Un pachy <laughs> We don't understand the word bro. You yeah, little dirty pachy <laughs> il me traite de pachy Oh le bâtard Je croise un raciste Mon dieu ça ça ferait un titre Ah j'ai été chopé Ça ferait un titre de vidéo qui ferait des vues I'm not a pachy Fuck you Shut the fuck up Oh what what are you going to do Tell me you're gonna do nothing Because you're shit <laughs> Alors je sais que euh, c'est peut-être sur Not Gonna Do Anything, hein, mais bon, on n'est pas là pour faire les mecs. Mais les gars, mais qui, ce que fait quoi à droite Mais ça c'est Jean Sniper, Jean Sniper, je suis inutile dans toutes les games auxquelles je participe. C'est Jean Sniper, je sers à rien. C'est Jean AFK, je sers à rien. Regardez Jean Sniper, je sers, je sers à rien. Oh. Attends, on va le muter, ta gueule. Hop, et après, à l'avoir muté, on sort le pont. Regardez. On marche. Juste on marche. Détente. Oh le bâtard. Oh. Aïe. aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe, aïe Alors je sais que je vais pas me faire des amis euh, avec mes propos sur les snipés, mais... Je suis désolé de le penser réellement. Hein. Oh. Hop, série de 3. Ok. NON Bah non Faut pas m'arrêter de cette manière Donc... À vous aussi, dites-moi quelle est la petite arme qui vous a fait plaisir. Une petite arme, tu vois, qui est cool, que pas beaucoup de monde utilise et qui est, à votre sens, un peu sous-côté, sous, -sous, sous utilisée et avec laquelle je pourrais faire des malheurs. Ça va peut-être m'aider pour, tu vois, une petite vidéo future à vous présenter un truc qui est sympathique, sans non plus être cheaté. Hein ne me dites pas la DMR 14 ou la type 63, sinon je vais vous énerver. parce Je vais m'énerver parce que croyez-moi que vos armes ne sont pas sous cotées surtout quand je vois à quel point on les utilise dans ce jeu Bon... 37-14, hein, je suis un peu, voilà, regardez, on tombe avec une équipe euh, euh, pas fastoche, hein, pas fastoche, j'ai été quasiment celui avec le plus de temps dans le point, mais bon, je m'en suis quand même sorti, je trouve, très correctement. Ouais bon, et ben voilà, et potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça, ça fait toujours plaisir, merci du soutien, ce mois est bientôt fini, mais je vais avoir des annonces qui, je pense, raviront plus d'une personne, et je vous dis à la prochaine, les amis, bisous